Bonsoir à tous. Je vous salue dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue à notre temps de prière et d'intercession hebdomadaire dans le lieu secret. Hallelujah. Je suis le frère Nicolas Lundou. Je suis là encore pour vous servir par la grâce du Seigneur. Alors sans plus tarder, nous voulons commencer notre, notre temps de prière. Et nous voulons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Nous voulons encore invoquer la grâce, la bonté et la miséricorde du Seigneur. Éternel, nous te bénissons nous te rendons grâce. Et nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, te dire merci. Merci, éternel, de nous donner ce privilège encore, Père, de pouvoir être assemblés ce soir pour invoquer ton nom, Père, pour te prier, Seigneur. Car nous savons, Père, que toi, tu ne rejettes pas, éternel Dieu Tout-Puissant, celui qui vient à toi, Seigneur Dieu de gloire. Et à cause de cela, Papa, nous te disons merci, Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors les bien-aimés, nous voulons nous voulons lire dans les Écritures, nous voulons lire euh, euh, la parole de Dieu dans le livre de Jean. C'est le texte qui va nous conduire aujourd'hui euh, dans la prière, dans l'intercession. Le, le, ce sont les Écritures que nous avons lues ce dimanche. Donc nous sommes dans Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17, nous allons lire à partir du verset premier. Et nous allons lire jusqu'au verset 19. Jean chapitre 17, versets 1 à 19. Il est écrit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'air est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'ai faite auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi.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 où nous allons individuellement prier le Seigneur. Alléluia Nous allons prendre un temps individuellement, où nous allons répandre notre cœur devant Dieu. C'est un temps de privilégié qui nous est offert, de pouvoir répandre nos cœurs devant Dieu, de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir lui exprimer les sentiments de nos cœurs, les, nos ressentis, ce qui va, qu va bien, ce qui ne va pas. C'est vraiment le temps où nous pouvons répandre nos âmes devant Dieu. Alors, prenons ce temps pour nous plonger dans la présence du Seigneur. Sous le dos, chisque sata. Yamande maïka. Robo sonde chisque, yamanda kiri yamanda shila malika, manda kiri yobunde rebo chisque, yamanda kiri yamne rebo chica, rebo sante rekti mne rebo chisque, yamanda kiri rebo sata, mne kiri rebo chica yamne yamanda kiri yamne chica, yamne rebo sata, chisque yamne rebo Robo Santa, le man de le bosse qui est, il est qui ne robosanta, il est mal à chita, Robo Santa, lequel de, il est mal de robosita, le man de le bos Santa, il est de le boschiste, le man de le bos Santa, il est Henry, mande le mande le bossica, le mande le bossata. Iende le Mandere le mande le bossata. Mande le bossica, le mande le bossata. Mande le bossi, le bossata. le bossi, le bossata. Mande le bossi, le bossata. Arre mande le bossica, le bossata. Mande le bossi, le bossata. Mande arre le bossata. Manderebo shika manderebo sata manderebo shika manderebo sata manderebo shila maitika manderebo shika manderebo sata yende robo shika mande Mandere sata manderebo shya manderebo sata yende robo Mande le beau sous mande le maïka, mande le beau sous toi, mande le beau maïka, mande le beau sous toi, mande le beau chez sata, maïka Nous te bénissons ce matin, ce soir, Père de gloire, te disons merci encore pour ce temps de prière, d'intercession, éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes la voix, éternel Dieu, car nous savons, Père, que la prière te fait bouger, ô oh Dieu de gloire. La prière crée un, un mouvement des anges, ô oh Dieu. La prière, c'est la prière, Seigneur, crée un mouvement de l'Esprit, Seigneur, Dieu de gloire. Tu as dit, Seigneur, que par nos prières, nous pouvons déplacer des montagnes, ô oh Dieu. Oh, hallelujah. Seigneur, merci pour le pouvoir de la prière, Seigneur Dieu de gloire, que tu as donné à l'Église, Seigneur. Tu as dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Oh, Seigneur Dieu de gloire, ce soir nous venons prier pour lier, pour délier pour bloquer, pour débloquer, Seigneur, des situations, Père de gloire, pour paralyser les œuvres, Seigneur, des ténèbres contre nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour anéantir les plans du diable contre nos vies, Seigneur, Alléluia, nous prions aussi, Seigneur, pour débloquer nos situations, Père de gloire, pour des désarmer notre santé, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Ô oh Seigneur, nous venons intercéder, Père de gloire, pour les membres de nos familles, pour notre Église, pour le pays, Seigneur. Dans le nom de Jésus, « son de recante, reboshina maika, reboshonde reboshina maika, mandere bo soto, mandere bo shina, mandere bo soto, yamande reboshiske, yende reboshiske, yamande reboshiske, Robo, sante, kendere, bo, shika, mandere, bo, soto, mandere, maika, mande, mandere, Requête mande le bosso to maika mande kinde le bosoto mande le boschina requête mande maika mande le boschiske mande le bosoto yende le boschika mande le boschina Seigneur Dieu de gloire, je viens aussi prier afin de te demander pardon. Pardon pour les, mes péchés, pardon pour les péchés de ma famille, Seigneur. Je demande de nous pardonner, ô oh Dieu. Je demande de nous purifier, de nous laver, tendre Père, par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous lave, Seigneur. Que le sang de Jésus nous purifie, ô oh Dieu. Purifie-nous, Seigneur, lave-nous par le sang de Jésus-Christ. Nous qui sommes connectés ce soir éternel, lave-nous et purifie-nous, ô oh Dieu, par le précieux sang de Jésus-Christ. Que le précieux sang de Jésus nous lave, que le précieux sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus lave nos enfants, que le sang de Jésus lave nos conjoints, que le sang de Jésus lave les membres de nos familles, Seigneur. Te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu purifies nos cœurs, purifies nos cœurs, Purifie nos cœurs de la méchanceté. Purifie nos cœurs, Seigneur, de la colère, Seigneur, de toute forme, de toute mauvaise disposition, Seigneur. Libère-nous, Père. Je te le demande dans le nom de Jésus. Sanctifie-nous, sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité. Sanctifie nos réactions, Père de gloire. Sanctifie, Seigneur, notre caractère éternel. Dans le nom de Jésus, sanctifie-nous, Seigneur Dieu. Ce soir, Père éternel, demandons dans le nom de jésus son de ramande ramène et les bouches il a été bataille au revoir chica ya mandé les bouches à temps et les le robot les le robot les les les Rekente rebo soto mande rebo rekente mande rebo sata mande kiriya mande rebo shina rebo sata rekente mande bo bo bo bo ya santa mande rebo shiske ya mande rebo sata ya mande manda rekente manda Ruboshikaya shika ya manderebo sata, yemande rebo shika ya manderebo Yaman maika, mande robo sonde reboshina, mande reboshata, re kente manda mande mande reboshina, mande manda mande reboshina, rebande reboshina, rubusata, mande reboshina. 56 Mande boshika, mandere boshinarikkan bosote, rekete maka Mandere boshiske bo -so -ma mandere rikante mande boshina Mande boshika, mandere bosika bo bo bo roko sete rikantere Mande ruboshindere bosika rubu sotu rubuusu kunndi Mandere boshika, mandere bo Ô oh Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens à notre aide. Seigneur, viens à notre secours. Soutiens-nous, Père de gloire. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, fais mourir la colère, Seigneur Dieu des armées. Dans le nom de Jésus, fais mourir la méchanceté, la rancune, Seigneur Dieu des armées. Fais mourir les, les mauvaises paroles, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, les éclats de voix éternelle, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Mande le boussis mandere le ricante mandere boussinda, robosotto mandere ricante robo mandere robosata mandere boussinda, ricante mandere boussata, ricante mandere boussica, mandere kidere boussotto, viende le mandere Mande mande rebo chiske ya mande rebo sata, mande kiri ya mande rebo sata, mande ya mande rebo chiske. Rebo ya mande rebo chinda, reke nte mande Robo soto, mande le mande le ricante Rekente boschika, recente mande le mande le boschika, mande le robo soto, mande le boschika, man bo mande le boschika, mande le mandere mande le boschika, ricante mande le boschika, robo soto, mande le Robo mandere mande le mandere Robo soto mandere le Rekente mande le mande le Mande le bosschisque ya mandere le yandere boschica mandere bosata bo bo yandere boschica robosata mandere boschica yandere boschica mandere bosata reke de mandere boschica robosata mandere boschica riva da da da da da Saint Esprit de Dieu, viens nous remplir encore ce matin, viens nous inonder de ta sainte présence. Saint Esprit, nous avons besoin de toi pour être changé, pour être transformé en l'image de Jésus, pour porter du fruit. Saint Esprit de Dieu, pour réussir. Dans ce monde, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, pour accomplir le plan, les plans, les dessins que Dieu a prévus pour nous. Nous avons besoin, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je dépends de toi, je dépends de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Viens nous remplir encore ce soir, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis-nous dans le nom de Jésus. Remplis-nous, nous voulons ta plénitude ce soir, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Remplis quelqu'un ce soir. « remplis quelqu'un de ta présence, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. « remplis quelqu'un de ta présence ce soir, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. « remplis quelqu'un, remplis, remplis, Esprit de Dieu. « remplis Saint-Esprit dans le nom de Jésus, remplis Saint-Esprit. » Rempli Esprit de Dieu, rempli Esprit de vie, rempli, rempli, rempli Saint Esprit. Chante Robo Rebo Soto Maika, Rebo Maika, mande Rebo Maika, mande kinde Rebo Mande le bochis que il amende le bo soto maïka Remande le bochis la maïka Mande le bochis que soto maïka Remplis-nous Saint Esprit Requiem amende le Remplis-nous Saint Esprit de Dieu Remplis-nous ce mat ce soir Saint Esprit Dans le nom de Jesus Christ Manifeste les dons de l'Esprit Manifeste les dons de l'Esprit Saint Esprit au travers de nous, au travers de chacun d'entre nous, au travers de l'Église, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, nous voulons manifester la puissance de Dieu, nous voulons manifester les dons de l'Esprit Saint, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous. Nous voulons manifester la plénitude de l'esprit. Nous voulons manifester la plénitude de l'esprit. boshina manda « Oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. »« Manda Kiria, j'ai besoin de toi. »« L'Église a besoin de toi. »« Ce monde a besoin de toi. »« Saint Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. »« Maïkande robo shika manne kinde rebo sata. »« Robo shiskeya manne rebo sata. »« Mande shiske soto. »« Yende kinde soto rebo shinda. » Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, l'Église a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nous voulons vivre en intimité avec toi. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te vivre, Saint-Esprit. Vivre ta gloire. Vivre ta puissance dans nos vies, dans nos familles. Dans notre ministère, dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous cherchons dans la santé que nous cherchons, dans la restauration que nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, dans le mariage que nous cherchons, nous voulons te vivre, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans la consolation que nous cherchons, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre Keliamandereboshinda. Rekete Mandelevo Sata. Manda Kilia Mandereboshina. Mendekine Vos Sotoma. Mendekine Rekete Mandele Boshina. Nika te mandereboshina Maika. Manda Soto Mandereboshina Mayka. Mandele Boshisteya Mandelebo Soto. Rinde Reboshina Maika. Manderebo Soto, mandereboshika, Chica, Manderebo Chica, Manderebo Sata, Rekente Manderebo China, Robo Satamanderebo Chiske, Yendekinderebo Sota, Yende Rebo Shinda, Robo Satamanderebo Shinda, Rekente Manderebo Shina Maika, Manda Kiriamanderebo Sota. Nous avons faim et soif de toi, Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi. C'est toi que nous voulons. Nous voulons être comme le Christ. Et nous ne pouvons y arriver que par toi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Saint-Esprit, aide-nous à aimer nos femmes dans le nom de Jésus, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, Seigneur du de gloire. Il n'y a que par ta capacité, que par ta puissance que nous pouvons y arriver, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Toi qui donnes la force de pardonner, donne-nous cette force de pardonner, donne-nous cette force d'aimer comme toi, Esprit de Dieu, comme toi, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. remplis nous ce soir, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Seigneur de devoir, mari, femme, soumettez-vous à votre mari. Viens aider, Seigneur, les épouses à se soumettre, Seigneur des de armées. Même lorsque le mari est difficile, te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui donnes cette capacité, c'est toi qui donnes cette force. » La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'est toi qui nous donnes la force, Saint-Esprit de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Remplis-nous, remplis-nous ce soir. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Viens nous remplir, viens nous remplir. Remplis les jeunes gens, remplis les enfants, remplis les adolescents. Seigneur, afin que les enfants obéissent à leurs parents, Seigneur Dieu de gloire. « Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, remplis les jeunes gens éternels à l'heure, Seigneur, des désarmés. » Ouh Seigneur des désarmés, il y a tellement de tentations, Père de gloire, Seigneur, tellement de choses qui peuvent amener, Seigneur, nous amener à désobéir à nos parents Éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te demandons de nous remplir Éternel, remplis-nous Seigneur, afin, Père, que nous puissions nous soumettre, obéir, Seigneur Dieu de gloire, aux parents, aux autorités, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis-nous ce soir, remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit de la Remplis-nous, la de Dieu, de oh Remplis-nous Esprit de Dieu, remplis-nous encore ce soir Saint-Esprit, remplis-nous encore ce soir, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, Mandeleboshina Mayka, Mandaki Robosoto, Mandele Boshina Maika, Manda Sonobondo Kiriya Mandeleboshina Maika, remplis-nous Saint-Esprit, Mandaki Roboshiskeya Mandele Bosata, Yemandele Boshiskeya Mandele Bosata. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, de nous ce soir, de nous de ta présence, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. <coughs> remplis-nous, Esprit de Dieu, remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Le corps du Christ a besoin de toi. Pour que nous soyons des témoins, nous avons besoin de toi. La Bible dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Nous avons besoin de toi. Dans ce monde, nous avons besoin de toi. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous voulons être ton associé. Nous voulons marcher avec toi tous les jours de notre vie. Rends-nous plus conscients de ta présence. Rends-nous plus conscients de ta présence, Saint-Esprit. Rends-nous plus sensibles à ta présence, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus remplis-nous saint esprit nous avons besoin de toi nous avons faim et soif de toi la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, Seigneur Dieu de gloire. Tu as dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Seigneur, nous avons faim et soif de justice. Regarde, Seigneur, à tous ces bien-aimés qui se sont connectés, Seigneur Dieu de gloire, ce soir. Alléluia. Des assoiffés, Père, des assoiffés. Des assoiffés, Seigneur Dieu de gloire. Des assoiffés, Seigneur. Des assoiffés, Jésus des assoiffés mandéré roboshina seigneur que robo maika père de gloire des seigneur des assoiffés satan. Sata, les assoiffés père de gloire des assoiffés seigneur qui il maika Manda kiriama nderebo shida Seigneur, kerebo roboshika mandaerebo sata désassouffé Seigneur, shidebondo robo seké shede kira mandaerebo sata manda bondo robo shide robo maika robo Seigneur tu de gloire. rencontre notre soif ce soir. Rencontre notre soif ce soir, rencontre notre soif ce soir, rencontre notre soif ce soir, la soif Seigneur d'être comme Christ, la soif d'être comme Jésus. La soif de te plaire, Seigneur. La soif d'être agréable, Seigneur. La soif, oh Dieu, d'être de bons maris, d'être des bonnes épouses, d'être des enfants obéissants, Seigneur, de voir, D'être des bons employés, Seigneur. La soif de voir ta gloire, Seigneur. La soif, Seigneur, du devoir de marcher dans tes voies. La soif de réussir, Seigneur mon Dieu, Seigneur, notre vie, Père de gloire, de manifester, Seigneur, des armées, d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, avant la fondation du monde, Seigneur. Rencontre notre soif ce soir. Assouvre notre soif, Père de gloire, dans le nom de Jésus, nous sommes insatisfaits, Seigneur mon Dieu, dans trop de domaines, Père de gloire. C'est toi, nous te demandons de rencontrer notre soif, Père de gloire. Étanche notre soif de la vie, Père de gloire. Étanche la soif de notre âme, Seigneur. Étanche la soif de nos sentiments, Père de gloire. Dans le nom de Jésus, étanche notre soif, notre soif de la vie, Seigneur. Nous te demandons dans le nom de Jésus, toi qui dis celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive Seigneur, nous avons faim et soif de toi Seigneur Dieu de gloire Kera ma ne l'émochine maïka Yen Shiske no sata Rekente ma ne l'émocha n'élemo sa Rekente bo soto maikin ne l'émocha Robo sata maikin ne l'émochine maïka Men soto Shiske ma ne l'émocha t'a maïka ne l'émochine Mende rikiti busutuma, roboshi Neremosa, maika nderebosa, mende maika, rekete mende reboshi maika, mende rebosa ata, baba baba ya sante, étanche notre soif, étanche notre soif, yene roboshi maika. Robosata, étanche la soif de ce frère, de cette sœur qui te cherche de tout son cœur, qui veut te voir agir, qui veut te voir à l'œuvre, Seigneur. Étanche sa soif, étanche sa soif, étanche sa soif, éternelle Nous te demandons dans le nom de Jésus, étanche sa soif, Seigneur. Étanche sa soif, pas. Nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, chez Satan, nous avons soif de toi, nous voulons te rencontrer ce soir, nous voulons te rencontrer Seigneur, nous voulons te rencontrer, nous voulons te toucher, nous voulons t'expérimenter Seigneur Jésus rencontre la soif de ma soeur, et elle qui te cherche jour et nuit, Seigneur, elle qui s'attend à toi, Seigneur, que ce jour soit le jour du miracle, que ce jour soit le jour où tu la touches, que ce jour soit le jour où tu la visites, que ce jour soit le jour du changement, que ce jour soit le jour du miracle, Seigneur, au nom de Jésus, que quelque chose se passe, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur ce soir, dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Hallelujah, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia merci Papa, au nom de Jésus. Bonsoir mes bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alors nous avons passé un temps de prière, un temps d'intercession dans la présence de Dieu et selon nos bonnes habitudes, nous voulons nous référer à la prédication au message que nous avons entendu ce dimanche euh, pour prier. Alors comme nous avons commencé cette réunion en lisant dans Jean au chapitre 17, nous voulons nous baser sur ce texte pour prier ce soir. Et nous disions dimanche que Jean chapitre 17 nous montre quelques sujets importants pour lesquels Jésus priait et comme nous avions dit la prière ce n'est pas simplement demander mais prier c'est parler à Dieu lorsque tu euh, dis par exemple à Dieu tu, que tu étales ton cœur devant le Seigneur en lui disant que telles choses euh, ne vont pas dans ta vie ou même lorsque tu lui racontes simplement ta journée ou encore lorsque tu lui dis merci pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés, eh bien tout cela aussi c'est prier alléluia, prier c'est parler avec Dieu. C'est dire des choses au Seigneur. Hallelujah Alors, ce texte de Jean, chapitre 17, nous montre plusieurs choses que le Seigneur Jésus a dites au Père. Hallelujah Avant d'aller plus loin ce soir, j'aimerais nous rappeler, j'aimerais dire à quelqu'un que la prière que nous adressons, telle que le Seigneur Jésus, s'adresse à notre Père. Hallelujah Et cela devrait nous encourager cela devrait nous fortifier parce que nous ne nous adressons pas à n'importe qui, mais nous nous adressons à notre papa. Hallelujah Un père, c'est quelqu'un qui est attentif à ce que son enfant lui dit lorsque il est en train de lui parler. Hallelujah Il prête attention. C'est quelqu'un qui ne néglige pas son enfant. C'est ça un papa un père, c'est une personne responsable vis-à-vis -vis de ses enfants, qui pourvoit à ses enfants, aux besoins de ses enfants, qui cherche le bien-être de ses enfants. Alléluia Alors, j'aimerais que nous puissions avoir, que tu puisses avoir cet état d'esprit ce soir, lorsque tu seras en train de parler à Dieu. Sache que tu es en train de parler à ton papa, et que tout ce que tu lui dis a de l'importance. Vous savez, lorsque ma fille me parle, j'accorde même de l'importance à, à ses gestes, aux, aux, comment dit, aux paroles non-verbales qu'elle peut émettre. Je fais attention à ses yeux, je fais attention à la manière dont elle me parle, parce qu'elle peut me dire quelque chose avec sa bouche, mais sa gestuelle, par exemple son regard, peuvent trahir ce qu'elle est en train de me dire. Par exemple, elle peut me dire que ça va, mais si dans, le, dans, dans, dans la tonalité de sa voix, je, je, je peux remarquer une tristesse, voyez-vous, et je peux donc savoir que même si elle me dit que ça va, il y a un va pas quelque part. Et voyez-vous, et Dieu, si nous autres nous portons attention à ce que nos enfants nous disent, à, au bien-être de nos enfants, à combien de fortes raisons Dieu N'oubliez pas qu'il est écrit que vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas de bien plus bonnes choses si vous le lui demandez. Alléluia. Dieu prend vraiment, Dieu fait vraiment attention à chacun de nos détails. La Bible dit que même les cheveux de notre tête sont comptés. Alors nous voulons prier avec foi et en étant conscient que le Seigneur est attentif. À nos prières. Alors, dans Jean chapitre 17, le Seigneur Jésus a commencé en disant Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Voici la première chose pour laquelle nous allons prier. Nous allons demander que Dieu puisse nous glorifier tu dois demander à Dieu qu'il puisse te glorifier. C'est-à-dire que Dieu puisse te donner de l'éclat, que Dieu puisse te donner de la splendeur dans ce monde, que tu puisses briller dans tout ce que tu entreprends, que tu puisses briller dans ce monde, que tu sois vraiment une étoile, hallelujah, qui éclaire ce monde. C'est ça, la gloire de Dieu. C'est briller, c'est éclairer ce monde, hallelujah. Nous voulons non pas être une étoile dans ce monde, nous ne voulons pas euh, simplement prier dans ce monde pour avoir de l'argent simplement, mais plutôt pour que Dieu soit glorifié. Hallelujah. Au travers de la gloire que Dieu va nous donner, nous voulons que Dieu soit glorifié. De telle sorte que lorsqu'on nous demander « Mais quel est ton secret ?» Nous puissions leur parler de Jésus, leur dire ce que Dieu a fait pour nous. Comment est-ce qu'il a opéré dans notre vie pour que nous puissions arriver là où nous sommes alors ce soir, nous allons demander à Dieu de nous glorifier. N'aie pas peur de demander à Dieu de te glorifier. Car Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. J'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu est aussi ton partage. La gloire de Dieu n'est pas réservée à une élite de chrétiens. La gloire de Dieu n'est pas réservée à des chrétiens américains ou de je ne sais quelle autre nationalité. Non, la gloire de Dieu est pour tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La gloire est pour tous les enfants de Dieu. Tu peux demander la gloire de Dieu dans tes affaires. Tu peux demander la gloire de Dieu dans ton ministère. Tu peux demander la gloire de Dieu dans ton mariage. Tu peux demander la gloire de Dieu dans l'éducation de tes enfants. Dans chaque domaine de notre vie, nous avons droit à avoir part à la gloire de Dieu. Alors nous refusons de nous limiter à cause de quoi que ce soit, à cause de, notre, de, la, de la couleur de notre peau. Nous refusons de nous limiter à cause de ce que les gens disent de nous. Alléluia. Dieu, le Seigneur Jésus, est venu briser les barrières qui nous interdisaient qui interdisait aux hommes d'avoir part à la, à la gloire, Alléluia. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi part à la gloire et à la gloire de Dieu. Alors nous allons dire trois fois Jésus est Seigneur, nous allons dire Seigneur, donne-moi ta gloire, donne-moi de briller, donne-moi de réussir dans ce monde, afin que toi aussi tu sois glorifié. Une, de trois, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Alléluia. « Seigneur, ce soir, nous venons invoquer ton Saint-Nom, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, pour demander ta gloire, cette gloire que tu nous as donnée, Père éternel. Nous aussi, nous avons droit au chapitre de la gloire. Ta gloire n'est pas réservée à une élite de chrétiens. La gloire n'est pas réservée, Seigneur Dieu, à une catégorie de personnes, mais la gloire, Seigneur, est réservée. » aux enfants de Dieu. Elle est aussi, Seigneur, elle est pour les enfants de Dieu. La gloire, Seigneur, la gloire qui vient de toi, nous est réservée. C'est pourquoi, éternel notre Dieu, nous te demandons, éternel, de nous glorifier, de nous donner du succès, de nous donner de la réussite dans ce monde, Papa. Nous ne voulons pas une gloire qui vient des hommes. Nous ne voulons pas une gloire qui vient, Seigneur, de la franc-maçonnerie, nous ne voulons pas une gloire, Seigneur mon Dieu, qui vient de la sorcellerie, qui vient par le mensonge, qui vient par le vol, Seigneur mon Dieu qui vient par la duplicité, qui vient par le mensonge, Papa. Mais nous voulons une gloire qui vient de toi. Seigneur, Dieu de gloire, nous te demandons de nous glorifier dans ce monde. Nous voulons que tu sois celui qui nous glorifie, ô oh, Dieu de gloire. Je me souviens de Moïse qui t'a demandé, Seigneur, mon Dieu, de lui faire voir sa gloire. Seigneur, à combien plus forte raison, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, Dieu, avons droit à ta gloire Seigneur nous te demandons Seigneur ta gloire nous demandons ta gloire ta gloire Seigneur mon Dieu ta gloire Seigneur qui nous amène dans des sommets cette gloire qui nous amène à briller cette gloire qui nous amène à réussir éternel notre Dieu cette gloire qui nous sort de la pauvreté cette gloire qui nous sort de la misère cette gloire qui nous sort éternel de l'anonymat cette gloire qui fait de nous des sources de bénédiction. Cette gloire, Seigneur, qui amène des hommes et des femmes au salut. Cette gloire qui amène des hommes et des femmes à la délivrance. Cette gloire qui amène des hommes et des femmes, Seigneur, à la guérison, ô oh Dieu. Nous demandons ta gloire. Nous demandons ta doxa, ô oh Dieu de gloire. Donne-nous ta doxa, ô oh Dieu de gloire. Donne-nous ta, oh Donne ta gloire. Donne-nous ta splendeur, de telle sorte que les hommes soient étonnés, Seigneur mon Dieu, des exploits que tu as accomplis au travers de nous, Seigneur. Oui, que les hommes et les femmes soient étonnés, Seigneur, de tes armées, par ta gloire, Seigneur de gloire. Donne-nous ta gloire, donne-nous ta gloire. Seigneur, ce soir, je vais prier pour quelqu'un qui s'est minimisé et qui, Seigneur, jusqu'ici croyait qu'elle n'avait pas droit au chapitre de la gloire Seigneur mon Dieu je prie que sa mentalité change afin qu'elle sache qu'elle connaisse Seigneur mon Dieu qu'elle a droit Seigneur de désarmer, à vivre ta gloire qu'elle a droit à partager ta gloire Seigneur nous avons droit à partager ta gloire comme Jésus l'a partagé, il a dit que nous ferons Seigneur les mêmes choses que lui il y a encore des plus grandes des choses étonnantes Seigneur des choses qui suscitent l'admiration Seigneur, donne-nous d'accomplir des œuvres qui vont susciter l'admiration dans tous les domaines de notre vie, au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau sentimental, dans chaque domaine de, de notre vie. Nous voulons expérimenter ta gloire, Seigneur mon Dieu. Là où le monde, Seigneur, est, Seigneur, normalement triste, nous voulons manifester ta gloire, Seigneur. Là où le monde pleure, Seigneur. Nous voulons manifester la joie. Nous voulons manifester, Seigneur, la force du Seigneur. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire. Donne, ta gloire, donne la gloire à ton Église. Donne la gloire à ton Église. À l'église locale, mais aussi, Seigneur, à l'église universelle. Donne ta gloire à l'église. Donne ta gloire à l'église. Donne ta gloire, Seigneur, mon Dieu, à tes enfants. Donne ta gloire au Saint. Seigneur, nous voulons ta gloire. Donne-nous ta gloire. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous ta gloire. Donne-nous ta gloire, Seigneur. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu.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 Nous voulons vivre la gloire, nous voulons vivre ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. La gloire dans le ministère, la gloire, Seigneur, dans la famille, la gloire dans les affaires, ô oh, Dieu de gloire. La gloire, Seigneur, dans les sentiments, la gloire dans les relations, paix, la gloire de Dieu dans chacune de nos entreprises, Papa. Dans le nom de Jésus, donne-nous de vivre ta gloire, Seigneur, la gloire de Dieu. La gloire, Seigneur, donne-nous de vivre ta gloire, Seigneur Dieu, tout puissant, dans le nom de Jésus. Donne-nous de vivre ta gloire. Donne-nous de vivre ta gloire, Papa. Nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Merci, papa. Merci de nous faire partager ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, nous continuons dans la prière. Voici encore une des choses pour lesquelles le Seigneur Jésus priait. Au verset 2, nous sommes dans Jean chapitre 17, il est écrit, Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous donne de mieux connaître Dieu, de plus connaître le Seigneur, de plus connaître le Père, de plus connaître le Fils. Alléluia. Nous avions dit dimanche la connaissance, c'est la connaissance ginosco. C'est une connaissance pratique. C'est une connaissance vivante. Ce n'est pas simplement des informations sur Dieu. Nous ne voulons pas simplement avoir des informations sur Jésus. Beaucoup de gens ont des informations sur Jésus. Ils ont entendu dire, ils ont entendu parler qu'il y a un Dieu quelque part, qu'il y a un Dieu dans les cieux et que ce Dieu a un Fils. Ils ont entendu ont entendu une information, mais ce n'est pas pour cela qu'ils ont une connaissance personnelle, une connaissance vi vivante et personnelle avec le Père et avec le Fils. Nous, nous voulons mieux connaître le Père. Nous, nous voulons mieux connaître le Fils. Nous voulons entrer davantage dans l'intimité du Père, dans l'intimité du Fils. Nous voulons être des amis, les amis du Père, les amis du Fils à qui il révèle leurs secrets. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque nous connaissons le Père, lorsque nous sommes ancrés dans une relation profonde avec le Père et le Fils, c'est alors que nous avons la vie éternelle. C'est la connaissance vivante qui sauve. Ce n'est pas la connaissance simple, ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui sauve, mais c'est la connaissance vivante et pratique. Alors nous voulons. Que le Saint-Esprit nous aide à entrer dans une connaissance encore vivante et profonde du Père et du Fils. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons prier, ô Dieu de gloire, afin que tu nous aides, Père, à mieux te connaître, Seigneur, à entrer dans une connaissance encore plus réelle, encore plus profonde, encore plus vivante avec toi, Seigneur. dans une Jésus. Nous ne voulons pas simplement te connaître du bout des lèvres. Nous ne voulons pas simplement connaître des choses sur toi, mais nous voulons te connaître personnellement. Nous voulons une connaissance vivante. Nous voulons une véritable relation avec toi. Nous voulons, Seigneur, te vivre. Nous voulons, Seigneur, t'expérimenter. Ô oh Jésus, ô oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous te prions de nous, de nous aider à rendre cette connaissance vivante, à rendre cette relation avec le Père et avec le Fils vivante dans le puissant de Jésus, il n'y a que toi qui peux créer cela, il n'y a que toi qui peut qui puisse faire cela, esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, car la bible dit que hallelujah, la chair ne mérite pas du royaume et des cieux, saint esprit de Dieu, donne-nous de rentrer en contact du père, donne-nous de rentrer en contact du fils, esprit de Dieu, au travers de toi, saint esprit, révèle-nous le père. Saint-Esprit, réveille-nous le Fils, dans le nom de Jésus-Christ. Réveille encore notre esprit. Selon qu'il est esprit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et le, et, le, et le Père et Dieu t'éclairera. Saint-Esprit de Dieu, viens nous réveiller, viens réveiller notre esprit ce soir, dans le nom de Jésus. Viens encore nous connecter au Père, que la vie du Père et du Fils coule dans notre esprit. Alléluia. Connecte-nous encore au Père, connecte-nous encore au Fils, que la vie de l'Esprit, que la vie du Père, que la vie du Fils coule en nous, Alléluia. ordonne oh, nous d'avoir une relation encore plus profonde, plus profonde, plus profonde avec toi, plus profonde avec le Père, plus profonde avec le Fils, une relation vivante, Alléluia. Et nous voulons vivre les effets de cette relation. Nous voulons que la face de Dieu puisse se dépeindre sur nous. Que Dieu puisse faire luire sa face sur nous. Hallelujah Que nous puissions davantage ressembler au Fils. Selon qu'il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Seigneur, nous voulons être ton reflet. Nous voulons être le reflet de ton image, Seigneur mon Dieu, dans ce monde, dans ce siècle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons te connaître, viens encore nous remplir ce soir, dans le nom de Jésus, viens encore nous remplir ce soir. Nous voulons expérimenter la vie de l'Esprit, nous voulons expérimenter la vie de Dieu. Nous refusons de t'adorer de loin, nous refusons d'être de faux adorateurs, nous voulons être de vrais adorateurs qui t'adore en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, que notre esprit puisse t'adorer, que notre esprit puisse t'adorer, que l'homme intérieur puisse t'adorer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons de t'adorer du bout des lèvres, nous refusons de te confesser du bout des lèvres. « Mais yaman mais Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de tout notre cœur. Nous voulons être de vrais adorateurs, de vrais adorateurs qui connaissent Dieu, qui ont expérimenté, Dieu, et nous voulons encore te connaître, nous voulons encore t'expérimenter, nous voulons encore connaître ta puissance, nous voulons encore vivre, Seigneur mon Dieu, la puissance de la résurrection, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, nous voulons davantage te connaître, Seigneur, requétement des semblables à un couple qui apprend, Seigneur mon Dieu. Avec les années, encore à se connaître davantage. Nous voulons davantage te connaître. Nous refusons de stagner, Seigneur, dans notre relation avec toi. Nous refusons de faire du surplace, jour après jour, mois après mois, année après année, Seigneur. Nous voulons plus te connaître, plus t'expérimenter, Seigneur, dans le nom de Jésus. Une connaissance vivante. Mandelebo Maika, Robo Soto Mandelebo Shina, Robo Soto Mandelebo Shinamaïka, Kinder Rekete Mandelebo Shina, Robo Soto Mandelebo Shina, Rekete Mandelebo Maika. Robo Shiske Yamanelebo Robo Bobo Bobo Bobo Kiria. Merci, Seigneur, Cheke Mandelebo au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous continuons la prière. Il est écrit au verset 5. Maintenant, Père, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Ce soir, mes bien-aimés, nous voulons prier pour la restauration. Nous voulons prier pour la restauration. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Hallelujah. Mais ce soir, nous voulons prier pour la restauration. Priez pour la restauration de la santé. Priez pour la restauration des finances. La restauration des relations. La restauration du ministère. La restauration de l'onction, bien-aimé. Nous voulons prier pour la restauration. Tu as peut-être perdu un travail. Ou bien peut-être même que tu l'as abandonné. Nous voulons demander au Seigneur de nous restituer, de nous remettre... Ceux que nous avons perdus. Ceux qui nous appartenaient auparavant. Hallelujah. Le Seigneur Jésus a dit « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi auparavant, avant que le monde fût. » Hallelujah. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as abandonné et pour quelle raison, Mais Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te remettre ce que tu as perdu. Hallelujah. La Bible nous dit que Dieu est capable de restaurer ce que la sauterelle et tous ses insectes ont dévoré. Hallelujah Alors ce soir, prie mon bien-aimé, tu vas prier ton père et nous demander de te restaurer. Ce que tu as perdu, peu importe le nombre de choses que tu as perdu, peu importe depuis combien d'années tu as perdu cela, Dieu est capable de faire une restauration. J'aime la prière de Moïse, Moïse qui dit « restaure-nous autant d'années que nous avons été humiliés, hallelujah je ne sais pas combien d'années tu as été humilié un an, deux ans, trois ans, cinq ans peut-être même dix ans mais Dieu est capable de te restituer les dix années de peine les dix années de pleurs hallelujah, Dieu est capable de te restaurer Dieu est capable de te les restituer en années de joie, en années de paix on en est de bonheur, Alléluia. Alors, élevons nos voix et prions pour la restauration. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous venons prier, Père de Gloire, dans le nom de Jésus. Nous prions pour la restauration, la restauration, Père, la restauration de ce que nous avons perdu, la restauration de ce qui nous a été volé, Père de Gloire, dans le nom de Jésus. La restauration, Seigneur, de ce que nous avons dû abandonner, Seigneur Dieu de gloire, pour une raison ou pour une autre, comme Christ a abandonné la gloire, Seigneur, qu'il avait auprès de toi, afin de venir servir, Seigneur mon Dieu, comme un simple homme au Dieu de gloire. Nous te demandons de nous restituer ce que nous avons perdu. Nous te demandons de nous restaurer la gloire que nous avons perdue. Nous te demandons de nous restaurer l'onction que nous avons perdue. Nous te demandons de nous restaurer la, consacra-, la consécration que nous avons perdue. Nous te demandons de nous restaurer les amitiés que nous avons perdues, Père de gloire. Le mariage que nous avons perdu, Père. Les finances que nous avons perdues. La santé que nous avons perdu, Père de gloire. Restaure-nous, Père, restaure, Père, restaure, restitue, Seigneur, les années qu'ont dévoré La sauterelle, Seigneur, le gazil, le chénec, Seigneur, cette grande armée que tu as envoyée, Seigneur. Restaure ce que le, le diable a détruit. Nous te demandons dans le nom de Jésus, restaure, Éternel. Restaure ce que le renard ont brûlé, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons dans le nom de Jésus, restaure ce que les insectes ont dévoré. Nous te demandons dans le nom de Jésus... Restaure la joie perdue. Restaure la paix perdue, Seigneur. Restaure, Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus. Restaure, oh Dieu, restaure, Papa, nous prions pour la restauration. Restaure, restaure, Seigneur, restaure les années de stérilité, restaure les années de célibat, Seigneur, en année, Seigneur, Dieu, de gloire, de mariage et de joie, Seigneur, restaure, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, les années de, de stérilité, avec des enfants, Seigneur, de armées multiplié Père de gloire, dans le nom de Jésus, restaure les années de chômage, Seigneur des de armées, par des ponts par un nouveau travail, avec le Seigneur un salaire, mirobolant, tendre paix. Nous te demandons dans le nom de Jésus, avec un travail, Seigneur, selon le désir du cœur de ton serviteur et de ta servante, Père de gloire. Nous te demandons dans le nom de Jésus, restaure, Seigneur, restaure, Papa, restaure tes enfants, restaure, Seigneur, par ta main puissante. Nous prions pour la restauration, restaure, Seigneur, restaure, Père de gloire. Restaure éternel, restaure au oh Père, restaure Seigneur, restaure Père de gloire, restaure éternel Dieu Tout-Puissant, restaure au oh Dieu de gloire, restaure Père, restaure Seigneur Dieu Tout-Puissant, restaure Père de gloire. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Restaure Seigneur, restaure au oh Dieu de gloire. <muches> « shika, Robo soto kindere boshi na rekete kende bobo yende kiria robo soto kindere boshi na robo soto mande boshi na mende kindere boshi robo soto mandere boshi na rekete mandere boshi robo bobo sante Seigneur, restaure, oh Dieu, oh restaure, Seigneur, restaure, Papa, restaure, Seigneur, restaure, oh Dieu de gloire, restaure, Seigneur, restaure, Père, restaure, Seigneur de gloire, oh restaure, Seigneur, restaure, Éternel, restaure, Père Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Il y a une autre chose pour laquelle nous allons prier. Voyez avec moi ce que le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 17 au verset 4. Il dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. » Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que le Seigneur Jésus dit lorsqu'il lorsqu prie le Père en disant « J'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. » Et bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour que Dieu nous donne de terminer ce que nous connaissons, ce que nous commençons. Voyez-vous, bien souvent, nous commençons quelque chose et nous ne terminons pas. Ce n'est pas normal, mes bien-aimés. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, ou lorsque nous commençons quelque chose de légitime, quelque chose dont nous avons le droit de commencer, comme les études, alléluia, mais bien-aimés, c'est légitime dans ce monde que nous, que nos enfants, puissions étudier, que nous puissions commencer à aller à l'école, aller à l'université et de terminer, terminer l'école primaire, terminer l'école secondaire, terminer l'université, mes mais bien-aimés. C'était un droit légitime. Et ce n'est pas normal que souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous commencions quelque chose de légitime ou quelque chose que le Seigneur nous demande de commencer. Et que ne nous ne terminions pas. Alléluia. Mais bien aimé, nous allons prier pour l'achèvement des choses. Nous allons prier surtout si nous avons, nous remarquons dans notre vie, que nous avons pour habitude de commencer et de ne pas achever. Il y a des personnes qui commencent un travail, elles signent un CDI, mais elles n'achèvent jamais ce CDI. C'est-à-dire que, à chaque fois, elles se font virer avant le temps. Avant le temps, changer de boulot, avant de prendre la décision de changer de boulot, ou avant de prendre la décision d'arrêter, elles perdent à chaque fois ce boulot-là. Elles commencent une relation. Ça s'arrête. Mais bien-aimé, c'est légitime de commencer une relation. C'est légitime de se marier lorsque nous avons l'âge et lorsque nous avons la capacité de gérer un foyer, mais bien-aimé. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que tu commences une relation, cette relation s'arrête. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que tu commences une affaire, cette affaire s'arrête, mes bien-aimés. Nous allons prier que ce que nous commençons puisse s'achever. Le Seigneur Jésus a commencé un ministère et il l'a achevé. Le Seigneur a commencé à former les douze. Il a achevé leur formation. Alléluia. Et c'est seulement après qu'il ait achevé. C'est qu'il a commencé, qu'il a pu entrer dans une gloire supérieure. Bien souvent, nous ne rentrons pas dans une gloire supérieure, parce que déjà, ce que nous commençons, la base que nous commençons, nous ne la terminons pas. Alors nous allons dire trois fois Jésus est Seigneur, et nous allons refuser ce mauvais sort, nous allons refuser ce cycle d'arrêt dans notre vie, dans le nom de Jésus. Nous disons trois fois Jésus est Seigneur. Une, deux, trois. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons prier, Seigneur mon Dieu, tel que le Seigneur Jésus a prié, Seigneur mon Dieu, en disant qu'il avait achevé ce qu'il avait commencé. Seigneur, nous prions aussi que tu nous donnes d'achever ce que nous commençons, d'achever le ministère que nous commençons, d'achever les études que nous commençons, d'achever la relation que nous commençons, Père de Gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous, a, nous refusons de nous arrêter en chemin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous refusons d'arrêter notre vie chrétienne en chemin, dans le nom de Jésus. Nous refusons d'arrêter notre mariage en chemin, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons arriver jusqu'au bout de notre mariage, dans le nom de Jésus. Nous voulons arriver jusqu'au bout de notre mariage, ô Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons arriver jusqu'au bout, Seigneur, de nos études. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons arriver jusqu'au bout de cette affaire. Dans le nom de Jésus. Nous voulons arriver jusqu'au bout de cette relation. Dans le nom de Jésus Christ, Seigneur. Nous refusons, nous voulons mettre un terme, Seigneur, à ce cycle d'arrêt répétitif au nom de Jésus, à ce cycle d'arrêt constant dans notre vie, dans le nom de Jésus, à ce cycle d'arrêt professionnel. Nous venons mettre un terme à cela, au nom de Jésus. Nous venons mettre un terme à cela, dans le nom puissant de Jésus. Nous mettons un terme à cela, au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du changement. Aujourd'hui, c'est le jour où nous commençons à achever ce que nous commençons. Au nom de Jésus Christ, aujourd'hui, is the new beginning. C'est un nouveau commencement dans le nom de Jésus. Aujourd'hui est un nouveau jour, au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'écrit, sur laquelle... Nous allons commencer à achever ce que nous commençons dans le nom de Jésus-Christ. Oui, diable, tu, vas, tu as échoué. Tu pensais nous maintenir dans ce cycle, dans ce joug d'éternel recommencement. Aujourd'hui, ce joug est brisé dans le nom de Jésus. Nous brisons ce joug d'éternel recommencement dans le nom de Jésus. Nous détruisons ce joug ce soir. Dans le nom de Jésus, nous brisons ce joug d'éternel recommencement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous entrons dans une ère nouvelle. Nous entrons dans une ère nouvelle. Nous entrons dans une ère nouvelle. Nous entrons dans une ère nouvelle. Nous entrons dans une ère nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, nous entrons dans une ère nouvelle. Au nom de Jésus. Nous entrons dans une ère nouvelle. Nous entrons dans une ère nouvelle. Au nom de Jésus. Kere Kiria. Shika yamanda soto, rekete mande rekete, robo chika, rekete yamande lebo sata, robo chiske yamande soto, rekete mande lebo sata, robo chika sata. Roboshiske chiske, récitement de le bossa. Robo chika ment de le bossa, récitement de Oh merci Seigneur, chiske ya Robosoto de le bossata. Robo soto ya ment de Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle ère dans laquelle tu nous fais entrer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. « Oh merci Jésus Hallelujah Merci Seigneur Voyez ce qu'il est écrit au verset 6 Jean chapitre 17 Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés Du milieu du monde Hallelujah Et bien aimé ce soir Nous voulons prier Que Dieu fasse de nous des témoins Hallelujah Que Dieu fasse de nous des témoins Jésus dit au Père, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu, du monde. » Hallelujah Nous voulons prier, mes bien-aimés, que Dieu nous donne que Dieu nous d'être de, de, des témoins, de faire connaître le Père à des hommes et des femmes qu'il va nous donner du milieu, du monde. C'est la première chose pour laquelle nous allons prier. Que le Seigneur nous donne l'onction pour que nous puissions le faire connaître, dans Acte chapitre 1, verset, verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance, le Saint esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et bien aimé, nous avons besoin de l'onction pour faire connaître le Père, pour faire connaître Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons, faire, nous allons demander que Dieu puisse encore nous remplir, que Dieu puisse encore nous moindre de son esprit, de son onction. Mais la deuxième chose pour laquelle nous allons prier, nous allons demander que Dieu nous donne des hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » Il dit « Je te fais connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Voyez-vous mes bien-aimés, si nous voulons connaître la croissance de l'Église, nous avons besoin que Dieu nous donne des hommes. Nous avons besoin que Dieu en attire des hommes. Le Seigneur Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » La Bible dit encore que « Nul ne vient au Père si le Père ne l'attire. » Mais bien-aimés, nous allons demander que Dieu nous donne des hommes. Tu vas demander à Dieu que Dieu te donne des hommes, qu'au travail, que Dieu te donne des hommes, que dans ta famille, Dieu te donne des hommes, dans le métro, que Dieu te donne des hommes, dans ta ville, que Dieu te donne des hommes, dans ton voisinage, que Dieu te donne des hommes, dans ton quartier, que Dieu te donne des hommes, à qui tu vas faire connaître le Père. Alors, mes bien-aimés élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. <cười> « Robo, sainte, kinderego, china »« Seigneur, nous te prions, ô oh Dieu des armées, d'envoyer de ton esprit encore ce soir, de nous oindre de ton onction, afin que nous puissions te faire connaître aux hommes que tu vas nous envoyer, Père de gloire, que tu vas nous donner, Seigneur, oindre-nous encore ce soir, oindre-nous, Père, oindre-nous, Seigneur, oindre-nous, Père, oindre-nous, ô oh Dieu, oindre-nous de ton esprit, oindre-nous de ton onction, Père, nous te demandons dans le nom de Jésus » Ouin nous Seigneur, ouin nous Père de gloire, ouin nous éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons dans le nom de Jésus, ouin nous éternel, ouin nous Papa, ouin nous Jésus, ouin nous Seigneur, ouin nous de ton onction, ouin nous de ton esprit Père, nous te demandons dans le nom de Jésus. Keiyamaneleboshina. Re nous Seigneur, afin que nous puissions te faire connaître. Tu as dit dans ta parole, vous recevrez vous, le saint Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, nous voulons ta puissance. Nous voulons ta puissance. Afin que nous puissions te faire connaître. Afin que nous puissions témoigner. Avec une efficacité. Seigneur mon Dieu, à nous à nous Seigneur, à nous de ton onction, à nous de ton esprit, afin que nous puissions manifester ta puissance, afin que nous puissions manifester des signes, des miracles, des prodiges. Voici qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, ils buvront des breuvages mortels, et cela ne leur fera rien. Ils parleront de nouvelles langues. Seigneur mon Dieu, je prie que tu baptises du Saint-Esprit. Baptise du Saint-Esprit. Baptise quelqu'un du Saint-Esprit ce soir. Quelqu'un qui veut être un témoin, quelqu'un qui veut être un témoin, quelqu'un qui veut parler de toi, Seigneur, sous la puissance, sous l'onction de l'Esprit, je te prie de le remplir, je te prie de le remplir, je te prie de le remplir du Saint-Esprit, qu'il puisse commencer à parler de nouvelles langues, qu'il puisse commencer à parler de nouvelles langues, Seigneur, que Seigneur, il puisse commencer à parler de nouvelles langues ce soir, afin qu'il puisse commencer à prier avec efficacité, afin qu'il puisse commencer à s'édifier dans la. À prier, qu'il puisse commencer à prier, Seigneur en esprit, dans le nom de Jésus. Où nous, Seigneur Où nous, Seigneur Où que nous, Père Où nous, Père de gloire Nous te demandons dans le nom de Jésus. Où nous, Seigneur Où nous, Père de gloire Où nous, Seigneur Ouin nous, Père de gloire Nous te demandons dans le nom de Jésus. Oint nous Seigneur, oint nous Père de gloire, oint nous Seigneur, oint nous Père de gloire, oint nous Seigneur, oint nous Seigneur. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons aussi de nous, de nous envoyer des hommes. Envoie-nous des hommes, envoie-nous des hommes. Donne-nous des hommes du milieu de nous, du monde. Donne-nous des païens, donne-nous des incroyants, donne-nous des incrédules, donne-nous des gens méchants, Seigneur mon Dieu. « Des gens qui ne croient pas en toi. Donne-nous des impudiques. Donne-nous des voleurs, Seigneur Dieu de gloire. Donne-nous, Seigneur, des, des blasphémateurs. Donne-nous, Seigneur, des personnes qui commettent des sacrilèges. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous des gens qui ne croient pas en toi. » Donne-nous des gens qui ne croient pas en toi. Donne-nous des gens, Seigneur. Donne-nous des méchants. Donne-nous des hommes adultères, des femmes adultères. Donne-nous des drogués, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Donne-nous des gens malades, Seigneur. Donne-nous des gens tristes. Donne-nous des malheureux, Seigneur. Donne-nous des hommes. Donne-nous des hommes de tout horizon. Donne-nous des Belges. Donne-nous des Arabes, Seigneur. Donne-nous des Pakistanais. Donne-nous des Chinois. Père, nous te demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, des Africains. Donne-nous des Américains, Seigneur. Donne-nous des Australiens. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous des Congolais. Donne-nous des Français. Donne-nous des Ivoiriens, Seigneur. Donne-nous des Néerlandophones. Donne-nous des Francophones. Donne-nous des Anglophones, Seigneur. Donne-nous des hommes et des femmes. Donne-nous des jeunes. Donne-nous des vieux, Seigneur. Donne-nous des adolescents, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous des hommes et des femmes du monde, Seigneur. Donne-nous des alcooliques, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Donne-nous des alcooliques, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-nous des blasphémateurs, des gens méchants, des âmes budiques. Oh, donne-nous, Seigneur. Donne-les-nous, Seigneur. Donne-les-nous, Seigneur. Afin que nous les fassions connaître, que nous puissions les leur parler de toi sous l'onction de l'esprit nous te demandons dans le nom de Jésus que il ramanda kiria mendele boshika robo Santé kende yendele bosina robo sotomaika rekente tendele robo sotomaika reke tendele bosina robo sotomaika reke tendele robo sotomaika robo Chica reke bosata Oh, Seigneur, Manda ki vya, manderebo shinda, Robo soto, Mandere shika, Robo sata, manderebo ki vya. Yandelebo shika, Yandelebo sata, Yandelebo shinda, Robo sata, Oh donne nous des hommes et des femmes, Oh donne nous des hommes et des femmes, Seigneur, Shiske yamandelebo sata, Yandelebo shiske, Yandelebo sata, Robo bo Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons Père. Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Merci pour les hommes que tu nous donnes. Merci pour l'onction du Saint-Esprit que tu répands sur l'Église ce soir. Nous bénissons ton saint nom. Nous te glorifions Père. Nous te magnifions Jésus, nous te glorifions, nous élevons ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans l'Église ce soir, dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, vas faire dans l'Église, dans les jours à venir, dans les mois et les années à venir Seigneur, dans le nom de Jésus Christ. Alléluia. Alors nous continuons la prière, mes bien-aimés. Nous continuons à prier ce soir dans le nom de Jésus. La prière fait bouger Dieu. La, pri la prière fait bouger Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous allons au verset 11. Voici ce qu'il est écrit au verset 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et Bien-aimés, ce soir, nous voulons prier pour l'unité. Nous avons parlé de la puissance de l'unité dimanche. Hallelujah. Nous avons dit que lorsque nous sommes unis, rien ne peut nous arrêter, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons accomplir des exploits. C'est pourquoi ce soir nous voulons prier pour l'unité. L'unité de l'Église, l'unité du corps de Christ, mes bien-aimés. Si l'Église est divisée, c'est comme un corps qui est divisé. Si une personne manque un bras, cette personne est affaiblie dans ses capacités. Cette personne est affaiblie dans ce qu'elle est capable de faire, mes bien-aimés. Il en est de même aussi lorsque l'Église est divisée. Il en est de même lorsque une famille est divisée. Il en est de même lorsque un couple est divisé. Il en est de même lorsque un pays, mais bien aimé, est divisé. Alléluia. Voilà pourquoi nous assistons bien souvent, et malheureusement, à la faiblesse de l'Église. Parce qu'il y a des divisions dans l'Église. Alléluia. C'est pourquoi ce soir nous voulons prier que Dieu nous donne d'être unis. Que Dieu donne l'unité à l'Église. Que Dieu donne l'unité aux familles. Que Dieu donne l'unité aux couples. Afin qu'avec Dieu, nous puissions accomplir des exploits. Alors, ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions pour l'unité. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire ce soir. Nous venons prier pour l'unité, ô oh Dieu. Nous prions pour l'unité. L'unité dans l'Église, Seigneur Dieu des armées. L'unité dans l'Église, Papa. L'unité dans l'Église, Jésus. L'unité dans l'Église, Seigneur, que tu nous donnes d'être un, d'avoir un même langage, d'avoir une même pensée, d'avoir un même sentiment, Seigneur, Dieu de gloire, d'avoir les sentiments qui étaient en Christ, d'avoir les, les, la pensée de Dieu, d'avoir la parole de Dieu dans notre bouche que nous puissions confesser la même parole, que nous puissions confesser la même foi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, qu'il est écrit, Seigneur, qu'il y a un seul esprit, un seul baptême, Seigneur, une seule foi. Seigneur, donnez-nous d'être unis, Seigneur, que de gloire. Nous te demandons, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Donne-nous, Seigneur, de vivre l'unité, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. L'unité dans les familles, Seigneur. L'unité ô oh Dieu de gloire, dans l'Église. L'unité, Seigneur mon Dieu, dans les familles, dans les couples, Seigneur. Dans le nom de Jésus, l'unité, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'être unis. Donne-nous de vivre l'unité, Seigneur. Que même le pays soit uni, Seigneur mon Dieu. Ce soir, nous venons briser... Les divisions, les esprits de division, la force de la division. Tout ce qui pousse à la division, nous venons détruire cela dans le nom de Jésus. Nous brisons cela, nous brisons la puissance de la division dans l'Église. Nous brisons la puissance de la division dans les couples. Nous brisons la puissance de la division dans les familles, dans le nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, merci Jésus. Donne-nous de vivre l'unité, l'unité, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Jésus, alléluia Nous continuons dans la prière, nous continuons dans la prière. Le Seigneur Jésus aussi a continué à prier, Alléluia. Le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté à prier pour l'unité, mais il a été plus loin. Nous sommes dans Jean, chapitre 12, verset 17. Il, a, il est écrit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le Fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » alléluia Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier, comme le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Que ton nom soit sanctifié, etc. etc. Jusqu'à ce qu'il leur a dit de dire préserve-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation. Et bien aimé, ce soir, nous allons demander que Dieu nous garde du mal, que le Seigneur ne nous soumette pas à la tentation, que Dieu nous garde du péché, que Dieu nous garde du mensonge, que Dieu nous garde de l'impudicité, que Dieu nous donne la force de résister au mensonge, que Dieu nous donne la force de résister aux oh, oh, mauvaises paroles, que Dieu nous donne de résister à la convoitise, que Dieu nous donne de résister, de tenir bon face à la tentation. La Bible dit « veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Alors mes bien-aimés, élevons nos voix et prions le Seigneur, Alléluia. Seigneur, nous venons prier ce soir afin que tu nous donnes la force de ne pas entrer de ne pas succomber à la tentation, selon qu'il est écrit, Seigneur mon Dieu, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ce soir, Père de Gloire, nous venons prier, Seigneur mon Dieu, afin que tu nous aides, afin que tu nous assistes, Seigneur mon Dieu, contre la tentation que tu nous donnes la force, Seigneur, de ne pas entrer en tentation, dans le nom de Jésus, donne-nous de résister, donne-nous de résister, Seigneur, donne-nous de tenir ferme contre la tentation, Père éternel, de faire le mal, contre le mensonge, Seigneur mon Dieu, contre l'impudicité, contre la convoitise des yeux, contre la convoitise de la chair. Nous te demandons dans le nom de Jésus, fortifie-nous, Seigneur, contre la tentation du vol, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, donne-nous de ne pas tomber dans le piège du péché. Donne-nous de, de ne pas tomber dans le piège de la tentation. Donne-nous de ne pas tomber dans le piège de la chair. Dans le nom de Jésus, donne-nous la force de crucifier la chair. Nous voulons crucifier la chair. Nous voulons crucifier la chair ce soir. Donne-nous la force. Donne-nous de crucifier la chair. Donne-nous de crucifier la chair. De crucifier la chair, Seigneur mon Dieu de crucifier la convoitise, Seigneur, dans le nom de Jésus. De crucifier la chair, Seigneur mon Dieu. De crucifier, Seigneur mon Dieu, les mauvais penchants de l'autorat, les mauvais penchants de lui, Seigneur mon Dieu. Les mauvais penchants du toucher, les mauvais penchants, Seigneur mon Dieu, du goûter, Seigneur. Les mauvais penchants, Seigneur de la vue. Les mauvais penchants, Seigneur mon Dieu. De nos cinq sens, donne-nous de les crucifier, Père. Nous te demandons, dans le nom de Jésus, nous voulons vivre libre, Seigneur mon Dieu, du péché, libre de la convoitise, libre, Seigneur mon Dieu, du mensonge, dans le nom de Jésus. Nous voulons vivre libre, libre Seigneur de la méchanceté, dans le nom de Jésus-Christ. Ô oh, Seigneur mon Dieu, délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, délivre-nous du, délivre du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal Seigneur, garde-nous de te trahir, garde-nous de te vendre Seigneur mon Dieu, pour les biens de ce monde, pour les plaisirs de ce monde. Garde-en nous Seigneur, garde-nous Seigneur mon Dieu, hallelujah. Ne nous permets pas Seigneur mon Dieu de t'abandonner, ne nous permets pas de te vendre Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, garde-nous en toi Seigneur de nous-mêmes, nous n'y nous arriverons pas de nous-mêmes, nous n'y nous arriverons pas Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous donner la capacité d'achever la course Seigneur mon Dieu il n'y a que toi Seigneur nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur, nous te disons merci pour l'œuvre que tu as accomplie ce soir, par ton esprit Seigneur, dans le nom de Jésus Seigneur, nous nous attendons à vivre ce pour quoi nous t'avons prié nous te bénissons, Père. Nous te louons, nous te glorifions, Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Pour ce soir, nous arrivons à la fin de notre nom dans, dans le lieu secret. Nous arrivons à la fin de notre réunion dans le lieu secret. Et nous voulons apporter nos dîmes et nos offrandes avec joie et libéralité. Alors, si quelqu'un a apporté quelque chose, pour la maison, pour la maison de Dieu, il peut faire un, un virement sur le compte de l'église qui est affiché sur le chat. Hallelujah. Si vous avez apporté quelque chose, vous pouvez librement apporter dans la maison du Seigneur. Vous pouvez bénir la maison de Dieu avec vos avoirs. Hallelujah. Afin qu'il ne manque de rien dans la maison. Du Seigneur, qui ne manque pas de pain, qui ne manque pas de matériel, qui ne manque pas d'électricité, qui ne manque pas d'eau, qui ne manque de rien, qui ne manque pas de matériel pour la musique, pour la louange, etc., etc. Alors nous voulons proclamer la bénédiction pour tous ceux et celles qui ont amené quelque chose dans la maison de Dieu ce soir. Seigneur notre Dieu, ce soir nous voulons encore te bénir et te rendre grâce. Tu dis merci pour ce temps de prière que tu nous as donné d'avoir. Et nous voulons aussi, Seigneur, te dire merci pour tous ceux et celles qui ont amené quelque chose dans la maison afin qu'il ne manque de rien. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main sur ces bien-aimés afin que tu leur donnes ce que l'or et l'argent ne peuvent pas donner et que tu fasses infiniment au-delà de ce qu'ils pensent. Que tu fasses infiniment au-delà de leurs prières, Seigneur.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 Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accompagne dans chacune de vos entreprises. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. N'oubliez pas, nous avons rendez-vous vendredi pour notre temps de école de la sagesse. Alléluia. Alors ne manquez pas de vous connecter et le Seigneur va encore nous enseigner pour nous assagir. Que le Seigneur vous bénisse. Et à vendredi.